Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous présenter les bases de Storyboard. Nous voici donc devant Storyboard. Donc la première chose, c'est que je vais faire un peu d'espace en enlevant ce qui est en bas et ce qui est à droite. Et par contre, j'ai besoin d'activer ce qu'il y a à côté parce que c'est ici que se trouve eh bien, le tableau de bord de Storyboard. Donc ce qui est important dans ce tableau de bord de Storyboard, c'est que vous avez ici des informations sur l'objet en cours et en bas, vous avez un catalogue de widgets, on pourrait utiliser cette terminologie, qui sont des mécanismes que vous pouvez utiliser dans l'interface. Donc, ça vaut le coup de les regarder les uns après les autres. Si je clique sur View Controller, eh bien, j'ai ici une petite fenêtre qui m'explique ce que je vais avoir, etc. Donc, ça vaut le coup de les parcourir. Ici, en haut, j'ai des informations diverses et variées qui me permettent de paramétrer eh bien euh, les entités que je vais installer sur Storyboard. Et puis à gauche là vous avez en fait quand vous allez créer des objets vous allez avoir une vision en fait hiérarchique des différentes entités qui se trouvent dans votre Storyboard et en fait vous pouvez y accéder de cette manière, par exemple, là, vous voyez que ici, je sélectionne le View Controller, et puis, bon, alors, évidemment, euh, là, je, signa... je sélectionne la vue en arrière-plan, et puis je peux euh, aller regarder euh, ici des informations sur euh, sa taille, et je peux éventuellement regarder des informations sur le fond, etc. Là, ici, c'est Scale to Fill, euh, si j'ai une image, je peux avoir Scale to Fit pour que ça rentre, etc. etc. Enfin, bon toute une série de paramètres. Je vous engage de jouer avec ces paramètres parce que euh, c'est assez clair finalement bon, je ne suis pas un fanat des clicodromes mais il faut reconnaître à Apple que c'est bien fait. Vous avez ici un moyen d'agrandir et de diminuer et vous avez également un truc que je trouve génial qui est que vous pouvez changer de type de terminaux Donc, vous voyez que là ici vous avez encore euh, la de 4S. Donc euh, je vous disais dans une séquence précédente que euh, les terminaux Retina euh, 3 pouces et demi étaient en voie d'obsolescence. Ils sont encore supportés par euh, Xcode Storyboard dans cette version. Mais vous voyez je, je peux du coup me rendre compte de ce que va donner mon interface sur différents types de terminaux. Donc ça c'est pas mal. Donc on va, on va, on va reprendre euh, un petit. Hein. Et puis vous pouvez aussi jouer sur euh, l'orientation. Et puis euh, bah, l'échelle est importante en particulier là euh, je prends qu'une petite portion de mon écran de façon à éviter que euh, eh bien, les caractères soient trop petits pour vous. Alors on va commencer par créer une petite interface simple. Typiquement l'interface d'un programme qui fait Hello World. Donc on va rechercher deux entités qui nous intéressent. La première c'est un euh, label donc on peut le rechercher de cette manière là. Donc, vous voyez, avec la fonction de recherche. Donc, je prends le label ici et je vais agir par glisser-déplacer. Donc, vous voyez que, en fait, en fonction de la façon dont je l'oriente, il va me donner des guides. Donc, ici, je vais l'agrandir. Je vais dire que je veux que le label soit centré. Et là, je vais le mettre euh, ici. Et vous voyez qu'il est centré. Vous voyez d'ailleurs qu'il a été euh, rajouté ici. Donc, cette vue, qui est la vue, en fait, de fond, et eh bien, je, euh, elle contient une sous-vue, on verra que tout est vu, qui est en fait un label. Maintenant je vais ajouter un bouton. Donc je cherche les buttons, voilà. Et ici on va mettre le bouton et mon bouton je le mets au milieu. Je vais lui donner par exemple un nom. Et vous voyez que ici eh bien, euh, mon interface est euh, positionnée pour ce que je veux faire. Maintenant qu'est-ce que ça va donner si je change d'orientation, vous voyez que si je change d'orientation, il a gardé des coordonnées absolues qui ne sont absolument pas adaptées au changement d'orientation. Alors ce que je vais faire, et je peux le faire élément par élément, c'est simplement la première chose la plus simple, et c'est en général ce que je sais bien faire. Je vais lui dire, bah tiens, rajoute-moi les contraintes qui manquent. Si je rajoute les contraintes qui manquent et que je me mets en orientation comme ça, ben bah voilà. Donc il a ici défini les choses, ben, l'objet est centré, il est à telle hauteur, etc. Et vous voyez que si je change, donc là il faut que je réduise la taille pour le voir complètement, et euh, eh bien de taille euh, de terminal, vous voyez que ça marche toujours quelle que soit l'orientation. Donc voilà c'est comme ça que vous allez faire. Si vous avez planté vos contraintes, c'est pas grave, vous pouvez en fait euh faire un clear constraint sur les objets que vous avez sélectionnés et puis recommencer à gérer vos contraintes. Et euh, alors évidemment le, gérer les contraintes suppose que ben, vous définissez des choses par rapport à un bord ou un centre ou, euh, et que vous utilisez effectivement ces mécanismes de guide et euh, là dessus il se débrouille quand même pas mal. Vous voyez d'ailleurs que les contraintes elles apparaissent. Donc vous pouvez éventuellement le cas échéant parce qu'elles apparaissent ici vous pouvez toujours les éditer, c'est-à-dire en fait voir ce qui vous a proposé et puis euh, continuer à euh, les retravailler. Donc vous voyez que ces contraintes ce sont des entités euh, logiques qui sont attachées aux différents objets de votre interface et qui vont ensuite être interprétées dynamiquement au moment où vous allez euh, vous exécuter euh, pour euh, eh bien, positionner correctement euh, vos objets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de coordonnées qui sont rentrées en dur. Et d'ailleurs, dans le mode programmatique que je préconise, vous avez intérêt à tout faire par rapport à un pourcentage de la hauteur de votre terminal ou de la largeur de votre terminal en interrogeant toujours la largeur et la hauteur de manière à ne pas avoir de problème et simplement resserrer un petit peu les choses lorsque le terminal est plus petit. Bien évidemment vous pouvez aussi tester que dans le cas d'un grand terminal vous changez complètement euh, l'orientation et la présentation de votre application. C'est en général ce qu'on fait. Hein, on ne mime pas sur un grand terminal ce qui se passe sur un petit sauf pour des applications qui euh, ne font pas très attention à ce genre de choses. Et encore une fois ces applications elles se de moins en mois. Que peut-on dire en guise de conclusion ben, Vous connaissez maintenant les bases de la construction d'interface avec Storyboard. Donc vous êtes capable de remplir cet espace constitué par euh, votre écran. Je vous conseille de démarrer d'abord avec des single view application avant de vous éclater avec la suite. Euh, on peut a priori tout gérer. Donc moi je ne suis vraiment pas un pro de storyboard, euh, donc je sais faire des choses simples, mais j'ai vu des gens qui font des choses Impressionnante. Moi, honnêtement, et ça c'est une opinion qui est purement personnelle, je trouve ça bien compliqué et magique. Et euh, ce que je veux dire par magique, c'est que moi, il m'est arrivé en utilisant Storyboard de planter un lien et de ne pas avoir d'autre solution que de tout refaire depuis le début parce que je n'arrivais pas à m'en dépatouiller. Alors je sais qu'avec beaucoup de pratiques les gens y arrivent à s'en sortir et encore une fois j'ai rencontré euh, à travers mes activités autour d'iOS et en particulier dans le cadre de mes cours et de mes books, des gens qui étaient des virtuoses de storyboard. Il y en a même euh, qui ont mis en ligne des tutoriels qui expliquent comment utiliser storyboard et là c'est sur des versions qui sont un petit peu anciennes mais je pense qu'un certain nombre de principes restent utilisables et par conséquent je vous invite à euh, les regarder sans hésiter.